Je suis mi -hop. très mi-hop. Et donc depuis mes 15 ans, mon premier geste est de mettre mes lunettes. En 2018, j'ai décidé que 2020 serait l'année du changement. J'ai commencé donc à économiser. Avec le Covid, c'est plutôt 2021. Mais voilà, je suis prête à faire l'opération au laser. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Allez Bon. Voilà, c'est le matin de l'opération, pas encore coiffé, pas encore, bref, <rire> j'ai juste mis des gouttes dans mes yeux et fait les lingettes, donc mon visage est nettoyé. Euh, alors, je suis en train de faire mon sac pour aller à la clinique et donc je vérifie que j'ai bien tout. J'ai bien mon test euh, Covid, je suis négative, euh, moins de 72 heures, j'ai mon ordonnance, euh, vous voyez la taille de l'ordonnance, tout ce qu'il y a à faire, donc ça c'est ce que je devais faire. Euh, avant, ça c'est ce que je vais faire pendant une semaine à partir de cet après-midi. Et ceci, c'est pendant un mois. En gros, j'ai, euh, pour l'instant, je mettais une goutte quatre fois par jour les deux derniers jours. Et là, je vais avoir, je me suis fait un programme de fou sur mon téléphone. Vous voyez là, j'ai 24 alarmes sur mon téléphone. <rire> pour me rappeler qui qu seront actifs tous les jours pendant une semaine. Pour me rappeler les gouttes. Euh, donc j'en ai, ai plusieurs à prendre le matin, il faudrait que j'attende à chaque fois 15 minutes il euh, y en a que je dois prendre le, cet après-midi, il y en a une que je vais devoir mettre toutes les 15 minutes <rire> n'importe quoi bref, mais en tout cas c'est la dernière fois que vous me voyez avec des lunettes de correction parce que là je vois rien, <rire> je, suis, je vois tout flou, je vois pas mes yeux sur le retour caméra je vois pas mon nez, je, je vois mes cheveux je, je devine un cercle. Et voilà. Je suis très myope. Bref, euh, du coup, je vérifie mes dernières consignes euh, pour le Lassique et tout ce que je dois savoir. Euh, voilà, voilà. Donc, ça va durer deux heures. Gardez vos lunettes de protection avant le Lassique. Enlevez les lentilles, oui. Ça, c'est bon. Ne pas vous parfumer, euh, forcément. Un laser avec de l'alcool, ça fait quoi euh, ne pas vous maquiller, ça c'est bon. Parfaitement démaquillé, oui ça fait au moins, peu... je sais pas combien de temps que je suis parfaitement démaquillée. Euh, venir accompagner, on ne peut pas conduire, ni prendre les transports en commun, ça c'est bon. Voilà voilà, voilà voilà. Enlever les extensions de cils, j'en ai pas. Donc je vais aussi mettre dans mon sac, parce que en fait c'est mon euh, beau-père qui vient, enfin mon beau-père, le père de mon copain qui vient me m'amener et me rechercher. Et je ne sais pas si on fait un arrêt chez eux ou s'ils me ramènent tout de suite ici. Donc je vais prendre les gouttes que j'ai besoin tout de suite après. Euh, voilà, voilà. Donc tout ça, avec le consentement, je mets ça là. Préparons le sac Me voilà sortie de la clinique. Et donc j'ai des lunettes de protection solaire. C'est fou, ça va super vite. Je vous raconterai tout ça à la maison parce que là ça fait bizarre de parler dans la rue. J'attends mon, mon chauffeur, ma chauffeuse, <rire> parce que je ne peux pas conduire tout de suite. Demain oui, mais pas aujourd'hui. C'est bizarre de porter des lunettes de soleil à l'intérieur. Bon, comment commençons Et Donc comment ça s'est passé donc, je suis arrivée à la clinique. Euh, je ne pouvais pas être, euh, enfin, je devais être seule, mais je ne pouvais pas conduire, donc il fallait que quelqu'un m'emmène. Donc ça a été finalement la maman de mon copain qui m'a emmenée. Et euh, donc je suis rentrée. Euh, dès le début, on m'a demandé donc mon test PCR. Euh, j'étais négative, euh, les les consentements, donc consentement de l'opération, comme quoi je savais bien ce qui allait se passer, consentement de l'opération en temps de Covid et donc les possibles risques qui peuvent arriver euh, d'avoir le d'attraper enfin, le Covid et euh, et euh, le devis de la mutuelle, voilà. enfin dans un vestiaire où on me fait enlever euh, mon manteau, mes lunettes, mes chaussures euh, et on me fait enfiler une tenue pour une, une opération. Donc j'avais un pantalon vert, la blouse verte, j'ai gardé mon fil parce qu'il fait froid dans les salles d'opération et euh, la charlotte et les surchaussures. Tout ça sans lunettes. C'était assez rigolo de mettre tout ça sans lunettes puisque je ne, je ne voyais rien sans lunettes, hein, on est bien d'accord. Et je runne de nouveau un coup de gel hydroalcoolique. On sort de la pièce et là, j'arrive dans la première salle qui est le sas d'attente avant l'opération. Le, le, et en fait, c'était une sophrologue donc qui va me réexpliquer exactement en détail ce qui va se passer. Donc comment... Donc mon opération c'était pour la myopie et un tout petit peu d'astigmatie. Donc c'était au LASIK, un laser qui s'appelle le LASIK. Donc qu'est-ce qui se passe Ça se fait en deux temps. Premier, il y a deux blocs moteurs de machine de laser. Le premier va en fait découper un volet dans l'œil pour pouvoir accéder à la rétine, pour pouvoir travailler sur l'épaisseur de la rétine justement pour corriger, faire la correction euh, voilà donc elle m'explique exactement ce qui va se passer pour évidemment pouvoir avoir euh, pour que tout puisse se passer euh, comme il faut donc euh, le premier bloc moteur c'est ce qui va découper ce qui est le plus euh, dérangeant on va dire donc elle applique une sorte d'anneau je vais vous mettre les photos là si je les trouve une sorte d'anneau sur l'œil. moi j'ai été porteuse de lentilles donc ça ne m'a pas plus gêné que ça hein. Donc, il l'applique, il le met, et en fait, ça empêche les paupières de se fermer, tout simplement. Ensuite, il y a une autre petite base qui est accrochée à la machine, qui va venir s'ajuster à cet anneau et qui va appuyer, qui va faire une pression. C'est cette pression qui est, euh, qui est inconfortable. Ce n'est pas douloureux, c'est inconfortable. C'est vraiment comme si on appuyait fort euh, sur l'extérieur de l'œil, c'est tout. Et faut pas bouger pendant 13 secondes. Donc, dans pas bouger, c'est... Pas déglutir, pas parler. On bouge pas. Donc C'est assez simple. En plus, on a le décompte. La personne fait le décompte. Et moi, j'ai senti un tout petit peu quand même qu'il y a un truc qui passait. Donc, je pense que c'était la découpe que j'ai senti. Ensuite, on cache l'œil et on fait l'autre directement. On découpe l'autre aussi. Moi, j'ai été mise en début de programme, donc en début d'après-midi, parce que j'avais un petit œil et très bombé. Donc, il y avait risque de bulle. Donc, à la, lors de la de cette pression c'est pour aplatir un peu la surface de l'œil pour pouvoir faire une meilleure tranche et en fait c'est à ce moment là que lors de la découpe il y a des risques de bulles d'air c'est juste des bulles d'air donc c'est pas grave en soi c'est jusqu'à qu'après on ne peut pas faire la deuxième étape qui est le laser qui va corriger la myopie qui va travailler sur l'épaisseur de, de la cornée et euh, du coup euh, j'aurais dû être mise en... J'aurais dû être en salle d'attente et attendre la fin que ça parte, que les bulles d'air se résorbent. Et voilà. En soi, c'est pas plus gênant que ça. Moi, j'aurais eu. Forcément, j'aurais eu une petite vision un peu gênée à cause des bulles d'air. Je n'ai pas eu de bulles d'air. Tout va bien. Ça arrive. Il m'a dit, ça arrive une fois tous les trois ans, tous les cinq ans. Tout va bien. En novembre, quand j'ai passé ma. La. La. Comment se dire Quand j'ai fait la le rendez-vous pour qu'il vérifie si je pouvais me faire opérer, etc. Il m'avait dit, je viens d'en avoir un. Donc, normalement, vous allez êtes, vous être tranquille. Donc, j'ai été tranquille. Et ensuite, donc, euh, il nous prépare pour la... Enfin, il me prépare, prépare les yeux, pour la deuxième partie. Donc, je ferme les yeux, je garde les yeux fermés. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire, avant tout ça, évidemment, il met des gouttes qui anesthésie localement l'œil, d'accord Ensuite, on sent qu'il nettoie tout, il met des isobétalines, il remet des gouttes anesthésiantes, ou je ne sais tout quoi d'ailleurs, et enfin des gouttes. Et ensuite, on nous place, donc le fauteuil bouge devant la deuxième machine qui est celle avec le point rouge et le point vert. Il faut fixer le point rouge qui clignote et c'est le laser qui va venir corriger le, la, la myopie ou votre défaut visuel. Et en fait, il agit sur l'épaisseur de la cornée parce qu'en fait, c'est un peu comme. Je ne sais pas si vous avez fait de la physique, moi j'ai fait de la physique un tout petit peu, je détestais ça. Euh, c'était obligatoire en bas tube. Euh, Et je me rappelle donc euh, de ces fameux fuseaux lumineux qu'on retravaillait en fonction de, des, des lentilles que nous mettions devant, si c'était convexe ou concave. Et on voyait que ça arrivait à un certain point ou à un autre, c'était distordu. Et en fait, c'est la même chose. Euh, en général, les yeux, les yeux très bombés, donc c'est 20% de la population qui est myope, les yeux très bombés, comme moi j'avais, euh, ils vont les rayons les faisceaux lumineux arrivent distordus c'est pour ça qu'on voit flou et donc il faut travailler là dessus sur la sur la cornée pour que les rayons reviennent au bon point pour que le cerveau puisse l'analyser et revoir correctement les choses claires donc c'est ce qu'on a fait tout va bien et... J'ai oublié de dire quelque chose je crois j'ai oublié de vous dire que la personne qui m'a expliqué tout ce qui allait se passer dans les machines euh... Juste après m'avoir expliqué tout ce qu'il fallait faire, donc fixer le point noir ensuite fixer le point rouge clignotant, elle m'a proposé, c'était une sophrologue, qui m'a proposé justement une petite relaxation de 5 minutes pour être calme, détendu, respirer calmement. C'est Très très important pour ne pas trop bouger justement, donc il fallait respirer calmement, être détendu et c'était assez rigolo parce qu'à chaque fois donc, on inspirait, il fallait penser à une capacité, une compétence qui allait pouvoir nous aider à la, à l'opération. Donc par exemple, je suis confiante, tout va bien se passer. Je, je, suis calme, je vais rester immobile. Donc voilà. Donc on a travaillé là-dessus, c'était assez, c cool. Et donc tout s'est très très bien passé. Ensuite, le, le moment un peu euh, qui fait flipper, très franchement. Donc c'est la première machine qui a cette gêne où ça pousse très fort quand même, pendant 13 secondes, un peu plus de 13 secondes, 20 secondes. Et euh, à ce moment-là, quand ça pousse très fort, on ne voit pas. Et donc c'est très très bizarre. En plus, après, ils cachent vite l'œil, ils font l'autre, puis ils cachent les deux yeux, puis ils nettoient. Et puis quand on ouvre les yeux devant l'autre machine, le volet a été ouvert. Et donc on voit tout éclater, on voit tout blanc, on voit, on voit rien. En gros, on voit juste une grosse lumière rouge qui est éclatée. On nous dit fixer la lumière. Il est où le centre <rire> Donc voilà, c'est très très perturbant. Donc là, j'avoue avoir une petite pensée. Est-ce que je vais revoir <rire> Donc on fait un œil, puis il ferme. Donc j'ai pas eu le temps d'ouvrir l'œil pour voir si c'était bon. Il fait l'autre œil, et puis on referme. Et là, on se demande, on a ces, ces deux minutes de Est-ce que je vais revoir <rire> Et puis il enlève les caches, il nettoie. Et là, on il vérifie que l'acuité visuelle est revenue, que les chiffres sont bons dans la machine, et tout était bon. Et euh, 30 secondes après, même pas, je peux m'asseoir, et là je vois l'heure. On m'avait demandé de lire l'heure avant, je... incapable de lire l'heure. Les chiffres sont grands comme mes bras, <rire> incapable de lire l'heure. Et là je vois l'heure, ils nous dit ouais, le docteur Lévy est là ». Et moi directement, je regardais l'heure, oh, « il est 2h09, je peux lire l'heure ». Il me dit « bon, on dit bonjour à Dieu quand même ». C'est le humour, hein. <rire> voilà. Donc, bref. Maintenant, comment ça se passe Donc, je suis. On m'a. On est venu me chercher parce que je ne peux pas conduire. Comment ça se passe Donc, euh, je vois nettement mieux qu'avec, enfin que sans qu'avant, mais j'ai encore un voile, un petit brouillard euh, qui est en train de se dissiper d'ailleurs. Je dois garder ces lunettes de soleil jusqu'à cette nuit l'intérieur et après ça sera pendant deux semaines à l'extérieur à l'intérieur je ne serai plus obligé de porter quoi que ce soit pendant attendez pendant la nuit pendant les trois prochaines nuits je devrais porter des coques qui sont un peu qui sont là <rire> donc c'est juste pour protéger mon oeil et que je devrais accrocher avec ce sparadrap en forme de triangle je vais être magnifique euh, ça, c'est encore des gouttes, au cas où s'il si m'en manque. Donc, justement, en parlant de gouttes, euh, à présent, j'ai donc une ordonnance aussi longue que mon bras, mon avant-bras. Donc, euh, pendant une semaine à partir de maintenant, donc aujourd'hui, j'ai tout le processus à suivre. Et en plus, j'ai 6 tannes, des gouttes euh, lubrifiantes, à mettre toutes les 15 minutes. Aujourd'hui. Et demain, après, ce sera toutes les heures. Ensuite, j'ai aussi du Dexafri à mettre 4 fois par jour. C'est l'antibiotique. Anti... Non, l'anti-inflammatoire. L'aziter, c'est l'antibiotique. À mettre euh, 3 fois, enfin matin et soir, pendant 3 jours seulement. Le cystane et le Cationorme, qui est aussi un lubrifiant, mais avec des sels minéraux qui vont aider sûrement à la... À la cicatrisation et donc ça c'est à mettre quatre fois par jour pendant une semaine également j'ai de l'héphéralgans si j'ai des douleurs un peu vives mais voilà donc ça c'est le traitement de choc pendant une semaine et du coup laissez moi vous montrer quelque chose du coup en ce moment je jongle avec deux téléphones j'ai récupéré le téléphone de ma maman et j'ai encore le mien euh, que je vais après utiliser comme téléphone de réserve mais bon bref je suis en train de switcher euh, donc voilà ce que j'ai fait est-ce que ça va se voir Donc j'ai mis les alarmes en tout. J'ai 24 alarmes pour me rappeler toutes les, les, les gouttes à mettre pendant une semaine. Et sachant qu'il faut espacer 10-15 minutes à chaque fois entre chaque collyre. Ils appellent ça des collyres. Donc voilà, ça c'est pendant une semaine, donc jusqu'à mardi prochain. Demain matin, j'ai rendez-vous avec le médecin. Euh, je dois me présenter entre 8h et 9h30 pour qu'il m'enlève. J'ai oublié de vous dire, ils m'ont mis des lentilles souples de protection. Donc il va me les enlever demain matin. Si elles tombent dans la nuit, elles tombent, c'est pas grave. Je ne dois pas les enlever moi. Et voilà, pour l'instant, j'ai interdiction de toucher à mes yeux. Euh, je dois bien me laver les mains et juste toucher, abaisser la, la, la, la paupière du bas pour mettre les gouttes et c'est tout. Interdiction de frotter les yeux. Voilà, interdiction de me maquiller. de toute façon Et de me laver le visage pendant 24 heures. Je pourrais prendre ma douche demain matin. Et en faisant, si je ne vais pas me laver les cheveux puisque je les ai déjà lavés hier. Mais normalement, si je devais me laver les cheveux, je devrais faire très attention de ne pas avoir de shampoing dans les yeux. Puisque je ne peux pas me les frotter. Ce n'est pas tant le produit qui ferait du mal, c'est le fait que je ne peux pas me frotter. Puisque... Le volet qu'ils ont créé n'est pas encore refermé, donc il ne faut pas qu'il se réouvre. <rire> voilà, voilà, voilà. Je vous accompagne dans cette petite expérience, je vous partage tout ça. Combien ça a coûté Ça a coûté 2000, euh, 2800 euros en tout, donc 1400 euros par oeil. Voilà, je ne sais pas encore combien la mutuelle va prendre en charge. Ça fait depuis 2019 que j'économise pour ça. Euh, pour tous mes anniversaires et Noël, c'est ce que je demandais à tout le monde de m'aider, de mettre un peu d'argent de côté. Moi bon, aussi, j'ai mis beaucoup. Donc euh, voilà, tout mon argent, elle est là-dedans. C'est un rêve pour moi de revoir clair. Je ne vois pas plus clair depuis que j'ai réellement 15 ans. J'ai commencé des lunettes à 11 ans, mais je pouvais encore voir sans lunettes. À partir de 15-16 ans, je ne pouvais plus voir sans lunettes. J'en ai 35. Donc, euh, ça fait du bien de revoir net. Ça fait pas du bien Donc no. Alors nous voilà au lendemain de l'opération, donc c'est le matin, euh, je reviens de mon, mon rendez-vous post-opératoire où ils ont enlevé en fait la lentille pansement, j'ai cru que ça allait faire peur, mais ça, y est, ça allait faire mal, mais en fait ça va, Il faudrait ça avec une sorte de pince à épiler, c'est flippant, euh, alors la nuit avec les coques c'est super inconfortable, on voit que je dors sur un côté, donc évidemment j'ai la marque qui est en train de s'estomper de la coque là, euh, c'est encore collant, j'ai mis un peu d'huile de coco, mais c'est encore un peu collant. Ça fait super mal à enlever, mais c'est pas grave. Donc j'ai pas bien dormi, évidemment. Je suis porteuse de lentilles normalement, donc ma peur c'était que la lentille, le pansement, reste collée à l'œil. Si vous, vous avez porté des lentilles, vous savez que normalement on ne peut pas dormir avec, donc j'avais peur de ça. Mais là il fallait absolument dormir avec. Euh, voilà. Euh, Quoi dire d'autre euh, maintenant ma semaine ça va être de mettre des gouttes 24 fois par jour pendant une semaine et les petites traces rouges qu'il est sur mes yeux donc c'est l'anneau qui a été posé pour maintenir les paupières ouvertes qui a été après appuyé euh, pour la, la partie 1 une de l'opération qui ont fait des hématomes donc c'est normal ça va prendre deux à trois semaines pour partir mais voilà niveau vue, j'ai 10 sur 10 je vois bien j'ai presque plus aucun voile, donc tout est nickel. Je ne sais pas encore au niveau des halos. Des euh, les lunettes de protection donc solaire, je les porte que plus que à l'extérieur. Et je peux mettre les miennes et plus celles de Gilbert Montagnier Vous voyez ce que je veux dire pile une semaine jour pour jour après l'opération euh, donc je suis en train de monter la vidéo euh, je m'amuse et du coup bah, c'est le moment de vous raconter un peu comment ça s'est passé cette semaine en plus de mettre des gouttes tous les jours de nettoyer un peu parce qu'en fait à chaque fois il y a des résidus de gouttes qui tombaient ou par exemple ces gouttes là ce sont des gouttes au sel minéraux et du coup les, il y a. Ça forme des petits trucs gluants, croûtes, comme ça, c'est assez <rire> mais voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme action euh, Donc, quand on sort euh, de la clinique, on a des, des lunettes à la Gilbert Montagnier, vous voyez. Et euh, je n'avais pas de, de lunettes de soleil euh, correctes, on va dire. J'avais reçu euh, prêter, mais que j'ai regardé de ma soeur des lunettes qu'elle avait achetées à un petit marché. Mais du coup, j'avais peur que ce ne soit pas assez euh, protecteur, on va dire. Du coup, j'ai été euh, chez le petit sien et je me suis acheté mes lunettes de soleil qui ne sont pas très protectrices ici pour l'instant. Donc pendant encore une semaine, pour conduire, je vais garder celle-là puisqu'ici, ça empêche vraiment le soleil de rentrer. Et euh, quoi d'autre Je me suis aussi acheté parce qu'à l'école Montessori, euh, je peux absolument pas me prendre de coups et donc j'avais peur de me prendre un coup de stylo ou quoi donc du coup à l'école Montessori je porte encore des lunettes euh, j'ai pris des lunettes euh, qui filtrent la lumière bleue je me suis dit autant que ça soit utile donc il n'y a aucune euh, correction dessus bon, voici donc là je vois tout jaune <rire> et euh, donc ça filtre la lumière bleue et je me dis c'est pas mal aussi pour l'ordinateur comme je suis pas mal dessus par exemple hier soir euh, j'étais un, un peu fatiguée au niveau des yeux, je le sentais que ça, ça picotait et tout. J'étais gênée par euh, les lumières vives de la télévision le soir. On a regardé deux documentaires euh, sur euh, les États-Unis et j'ai mis ces lunettes et du coup j'étais plus du tout gênée. Donc euh, voilà, j'ai trouvé une utilité. En parlant de gêne, euh, donc hier a été ma première fois que je conduisais la nuit. Euh, donc j'étais amenée des enfants chez papy-mamie. pour le retour, du coup j'avais tous les phares. Et là, je peux vous dire que ça me gêne encore un peu. Ça fait qu'une semaine, hein, c'est normal. Euh, des phares me gênent plus que d'autres. <rire> Mais donc, j'avais plus mes lunettes, puisque forcément, la nuit, je me vois mal porter des lunettes de soleil. <rire> et du coup, ben, euh, voilà. le pire, c'était la dépanneuse quand elle est passée, tout feu allumé. Là, je suis là. Oh, c'est horrible, les gyrophares et tout. Bref, donc voilà. Aussi, euh, oh, non, tout va bien. Là, vous voyez, je suis devant la fenêtre, je ne suis pas gênée, bon, il y a des nuages, hein. je ne suis pas gênée, c'est le temps idéal pour filmer. J'ai oublié de dire, euh, tant que j'étais chez l'hostalmo pour acheter euh, ces deux petites lunettes, ces deux paires de lunettes, j'en ai profité pour rendre mon ancienne paire de lunettes qui était correctrice. Et, bonne petite chose, ils reprennent aussi les lentilles, moi j'avais des lentilles indiv... enfin, journalières, donc ils ont repris aussi des lentilles, ils les donnent également à des associations donc euh, c'est super, <rire> j'ai pas dû les jeter, ils vont servir, donc voilà. Euh, et voilà, maintenant il ne me reste plus que deux, donc là pendant un mois j'ai deux sortes de gouttes à mettre. C'est tous les deux des gouttes hydratantes, parce qu'en fait le laser va beaucoup assécher les yeux pendant quelques mois, normalement quelques semaines. Euh, du coup pendant un mois, celle-là je dois mettre 6 à 8 fois et celle-là toujours 4 fois par jour, matin, midi, goûter et soir. Voilà voilà. Si vous avez des questions, je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Donc, euh, moi, j'ai été à la clinique de la vision avec le docteur Lévy. En fait, j'ai tout simplement... On, on m'avait conseillé le docteur Lévy, mon ophtalmologue. Et j'ai regardé sur Internet. Et en fait, la clinique de la vision a de super, bons, euh, super bonnes notes. Je crois que c'est 4,7 ou 4,8 sur 5. Euh, tout le monde est super content. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, elles sont très, très professionnelles. En novembre, j'ai eu une... Comment on dit, une euh, auscultation de 3 heures. Il a vraiment passé du temps. Et euh, là, ça a été super rapide, mais euh, la machine m'avait reconnu, elle avait reconnu que rien n'avait bougé, donc ça allait. Ils font quand même une vérification. Et je le vois le 31 mars, pour qu il... donc il me voit le lendemain de l'opération, et au 31 mars, euh, enfin un mois après plutôt, <rire> pour, euh, pour euh, vérifier que tout va bien, s'il y a des corrections à faire ou pas, etc., etc. Là, normalement, mon œil ne doit plus trop évoluer en termes de netteté, donc je vois très bien. Euh, et il euh, n'y a plus qu'à voir les halos, comment ça va gérer. Et voilà, voilà. Après, j'ai les clair aussi. Donc déjà, à la base, les phares me gênaient un petit peu la nuit. Je me doute qu'ils vont continuer à me gêner un peu, mais bon, voilà. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change la vie. Après, c'est marrant parce que cette clinique, enfin, ce, ce docteur Lévy, il y a beaucoup de monde. Euh, tu vois que c'est un peu la loterie pour eux, enfin pas la loterie, mais on n'est pas un numéro, parce qu'il passe quand même pas mal de temps avec nous, mais on est à peine parti qu'il appelle déjà le suivant. Et donc ça va assez vite quand même. On n'a pas cette sensation d'être un numéro, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire Mais après, il a confiance en son procédé, il dit toujours il n'y a pas de problème, on n'est pas censé se revoir. Donc il n'est pas censé faire aussi ce lien patient, ni et moi mon opération je suis très contente donc je vais en parler en bien. Donc voilà. <rire> Bref, euh, je ne vais pas vous garder pendant un mois en haleine. Euh, vous voyez déjà mes yeux, le rouge je vois presque plus. Je vous ai fait aussi des petites photos un peu tous les jours pour vous montrer. des yeux. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions là en dessous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao